Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle capsule, de nouveau dédiée aux algorithmes. Alors cette fois, on va prendre le problème à l'envers et on va essayer de construire un algorithme à partir d'une consigne. Alors c'est pas quelque chose qu'on vous demandera de faire au CRPE normalement, mais c'est un exercice intéressant parce qu'il va vous permettre de réfléchir en profondeur sur la construction d'un algorithme, sur la traduction d'une consigne du français vers les maths, et donc au final va vous permettre de progresser dans votre compréhension de Scratch. Voilà donc la consigne de l'exercice, construisez un algorithme permettant de calculer et d'afficher n'importe quelle puissance de 2. La question est plutôt simple, et maintenant à vous de mettre la vidéo en pause, de vous rendre sur Scratch et d'essayer de votre côté. On se retrouve dans quelques secondes. Ah, et si vous n'avez pas encore revu le cours sur les puissances, n'hésitez pas aussi à aller y jeter un œil avant. Alors on se retrouve pour la correction, et félicitations à ceux qui ont réussi Restez quand même jusqu'au bout de la vidéo, je vous proposerai quelques alternatives à la fin. Alors pour les autres, voilà en détail comment je procède pour créer ce genre d'algorithme. La première chose à faire, c'est de traduire cette consigne en français dans un langage un peu plus mathématique. Alors très concrètement, calculer des puissances de 2, ça va revenir à choisir un nombre et de faire le calcul de puissance ce nombre-là. Le fameux nombre qu'on va choisir, on n'a qu'à l'appeler n. Donc si je traduis notre consigne, on va construire un algorithme pour simplement choisir un nombre n, calculer 2 puissance n, et afficher un message en sortie qui donne le résultat du calcul 2 puissance n égale blablabla. Bla bla. Alors commençons par le commencement. La partie entrée de l'algorithme va être relativement simple. On va débuter l'algorithme comme on veut, soit en cliquant sur le drapeau, soit en appuyant sur la touche espace, etc. Donc moi je vais choisir de débuter mon algorithme en cliquant sur le drapeau. Ensuite, on va avoir besoin d'une question, bien entendu, puisqu'il va falloir qu'on choisisse notre nombre n. Donc, on va demander à l'algorithme de nous poser la question. Je veux calculer 2 puissance, quelque chose qu'on va choisir. Et on va pouvoir utiliser la réponse dans le calcul. Et là, c'est la catastrophe. On cherche un petit peu partout dans les opérateurs, etc., pour savoir si on peut calculer directement une puissance, et on se rend compte qu'il n'y a aucun bloc qui nous permet de calculer une puissance. Alors, pas de panique, on va pouvoir y arriver, il va nous suffire de ruser un petit peu. Revenons donc au brouillon, et posons-nous une question. Une puissance de 2, c'est quoi Si je dis 2 puissance 1, c'est 2. 2 puissance 2, c'est 4, 2 puissance 3, c'est 8, 2 puissance 4, c'est 16, etc., etc. Autrement dit, 2 puissance 1, c'est 1 fois 2. 2 puissance 2, c'est 1 fois 2 fois 2. 2 puissance 3, c'est 1 fois 2 x 2 fois 2, etc., etc. Autrement dit, une nouvelle fois, faire 2 puissance n, ça veut dire partir de 1 et répéter l'opération fois 2 n fois. Et là, on peut commencer à avoir des liens avec les algorithmes. L'opération fois 2 elle peut simplement se faire avec un bloc opérateur. Et répéter cette opération un certain nombre de fois, ça ressemble un petit peu à une boucle. Ensuite, pour faire en sorte que la boucle prenne bien le résultat précédent à chaque fois qu'elle fait un tour, on va pouvoir stocker chaque résultat dans une variable, ce qui nous permettra d'ailleurs d'afficher simplement le résultat final. A partir de là, on va pouvoir commencer à construire sérieusement notre algorithme. On va d'abord définir une variable dont la valeur de départ sera 1. Donc je vais aller chercher le bloc « ma variable ». Et je vais le mettre à la valeur de départ 1. Ensuite, il va falloir qu'on fasse des boucles. À chaque boucle, on va actualiser la valeur de la variable. Donc je vais déjà aller chercher ma boucle. Et donc la nouvelle valeur de la variable sera égale à l'ancienne valeur de la variable fois 2. On est d'accord On répète l'opération fois 2 plusieurs fois. Donc je vais prendre l'opérateur de multiplication et je vais tout simplement le mettre. À la valeur de la variable multipliée par 2 ici. En ce qui concerne le nombre de répétitions dans la boucle, on l'a vu tout à l'heure, faire 2 puissance n, c'est faire 1 fois 2 n fois. Donc ma boucle, elle va se répéter n fois, et dans notre algorithme, n, c'est tout simplement la réponse à notre question d'origine. Je vais mettre le bloc de réponse ici, et techniquement, le cœur de mon algorithme est complet. Alors, on va ajouter rapidement un petit opérateur montrer la variable à la fin pour que Scratch puisse nous afficher le résultat et on peut commencer à tester l'algorithme. Si je le déclenche que je veux calculer 2 puissance 2, je tombe bien sur ma variable égale 4. 2 puissance 3, ça fera bien 8. 2 puissance 4, ça fera bien 16. Et 2 puissance 30 ça fera bien 741,824. Et enfin, si je fais 2 puissance 0, ma boucle a l'instruction de se répéter n fois, donc là, 0 fois, ce qui veut dire que la boucle ne va pas se lancer, la variable va rester à 1, et 2 puissance 0, ça fait bien 1. Notre algorithme fonctionne parfaitement. Alors maintenant, on pourrait s'en satisfaire, techniquement, on a répondu à la consigne. Pour vous montrer plus de fonctionnalités de Scratch, on va plutôt essayer d'afficher le résultat autrement. Plutôt que d'afficher ma variable ici en haut dans un petit coin, on aimerait bien que notre petit sprite nous dise 2 puissance n égale quelque chose. Pour une fois, on va donc aller chercher ici dans la catégorie Apparence et aller chercher l'instruction Dire. Ici. Dire, ça permet au sprite tout simplement d'afficher un message. Donc ici. On pourrait coller le bloc dire tout à la fin, et plutôt qu'il nous dise bonjour, on va lui demander de donner la valeur de notre variable, de notre résultat. Si je retourne l'algorithme avec un 2 puissance 4, le sprite va bien nous dire 16. Alors, cela dit, c'est un petit peu mal poli, euh, on n'a même pas une phrase complète, donc on va essayer de raffiner un petit peu. Et pour ça, je vais utiliser un nouveau bloc qu'on trouve dans les opérateurs, qui est le bloc regrouper qui nous permet tout simplement de grouper deux éléments. Donc si par exemple j'écris le résultat est d'un côté et que je mets ma variable de l'autre, le nouveau message va s'afficher comme ceci. 2 puissance 4, le résultat est 16. Alors petite parenthèse, vous voyez que le regroupement ne met pas d'espace entre les deux blocs qu'il regroupe. Donc on va juste rajouter un espace après le mot est. Et si on réessaye, on va avoir une belle phrase pour le résultat. Alors, on va aller encore un peu plus loin et faire en sorte que le sprite nous rappelle quel nombre on a choisi. Pour ça, il va donc falloir qu'on regroupe quatre éléments. On va devoir regrouper le début de notre réponse. Donc, 2 puissance, quelque chose. Notre quelque chose, c'est la réponse à la question. Donc, on va insérer la réponse à la question ici. Et le deuxième regroupement, tout simplement, ici, on a juste à mettre un signe égal. On aura bien la phrase 2 puissance quelque chose, égal le résultat. Alors maintenant, le bloc regroupé, il ne permet de regrouper que deux éléments à la fois, et là, on en a quatre. Donc, on va de nouveau l'imbriquer dans un nouveau bloc de regroupement, ce qui va nous permettre d'afficher à la suite nos deux éléments de phrase ici. Si je colle toute cette architecture dans mon bloc, dire, le sprite va pouvoir nous donner une belle phrase à la fin. Ici, j'ai sélectionné 5, 2 puissance 5 égale 32, qui me rappelle mon nombre de départ et qui répond une jolie phrase. Et petit bonus pour ceux qui ont suivi, vous avez remarqué qu'en dessous de mon sprite, j'ai un hexagone de la capsule précédente. Je peux tout à fait l'effacer en allant prendre un bloc effacer tout et en cliquant dessus simplement.